Bonjour, voilà c'est James suc le réalisateur du Nouveau Jouet. Foncez au CGR de Nîmes, voir ce Jamel incroyable rencontrer ce Daniel Auteuil. Daniel Auteuil, quoi. Avec Alice Belaïdi et Simon Faliu, qui est un, un, un acteur que vous allez euh, voilà, découvrir dans, dans, le, dans le rôle du, du fils de Daniel Auteuil, qui, qui est à la hauteur des, des, des acteurs adultes dans ce film. Dans la vie, quand on aime bien les gens, on l'exprime. Vous vous de la personne, bien à la famille, tranquille, le père les... Je voulais pour nouveau, rejouer pour Jamel de Mousse. C'est parti. Bon film. C'est incroyable. Très bon film de Jamel. Super film de euh, comme d'habitude, hein, c'est Jamel. Hein. Qu'est-ce que tu as appris de, de Jamel Qu'est-ce que le message de Jamel, c'est quoi Que même quand on n'a pas beaucoup d'argent, on, on, on peut être quelqu'un. Quelqu et il en faut pas beaucoup pour être heureux. Ouais. Voilà, ouais. c'est le message de Jamel. Ouais. C'était vraiment incroyable, C'était vraiment incroyable. C'était drôle et marrant. Il était très drôle le film. C'était génial. C'est formidable, c'est amusant. Tu peux dire quelque chose, dis-moi euh, Moi, ce qui m'a fait rire, c'est quand il euh, y avait euh, le monsieur, le cuisinier. En fait, il courait et Jamel, il voulait lui, lui, lui attraper toutes ce madeleines. Ouais. C'était drôle. Mm.